Et eh, hop Un Deux J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais une petite sélection des figures qu'on peut faire comme ça dans la rue Donc que ce soit sur le sol ou avec des escaliers, des barrières, des bancs Bref tout ce que vous pouvez apprendre euh, comme ça dans la rue Très simple Ça se fait avec n'importe quel vélo Plus on va avancer dans cette vidéo plus ça va être compliqué Et plus il va falloir avoir du matos un peu quand même euh, de qualité avec des suspensions, des bons freins Mais vous pouvez commencer avec n'importe quel vélo Alors déjà on va commencer le tuto maintenant avec comment monter avec style sur son vélo Là il y a plusieurs techniques possibles La première technique ça va être celle que j'appelle le saut mouton prenez votre vélo comme ça, vous vous mettez derrière, et là vous faites un saut de mouton et vous montez comme ça. Donc là ce qui est important c'est de préparer son vélo, c'est de pas avoir les pédales n'importe comment, vous les mettez, moi je suis pédale droite devant. Donc là mets là, les pédales bien à plat, le guidon bien droit, on essaie de se mettre sur un terrain qui peut rouler derrière. Je fais un vrai saut de mouton, mais demain ici je vais aller catcher mes poignets et les pédales en même temps. Et là l'idée c'est quand j'arrive sur ma pédale c'est d'appuyer comme ça le vélo va avancer, ça sera plus simple. Genre là, hop, et j'appuie sur ma pédale. C'était la première technique, celle a été cool. Ensuite on va faire plus compliqué La deuxième, le saut en wheeling Hop. Si vous êtes chaud, d'ailleurs, je vais faire une petite variante tout de suite C'est de repartir en wheeling directement comme ça Là si vous êtes chaud, cette technique Vous pouvez repartir wheeling directement derrière Vous êtes là, bras tendus, les pédales nickel Je saute et je repars en wheeling Hop là bah Ça c'est la même technique en gros T'arrives, tu mets ton vélo comme ça à l'horizontale Tu tends un peu tes bras pour que ton vélo il soit quand même bien dégagé devant toi Parce que si t'es comme ça ça n'arriveras pas à sauter, ta pédale tu la mets à peu près à l'horizontale, un poil plus haut que l'horizontale Tant, tu recules, tu visualises bien tes pédales parce que finalement en cette technique il n'y a que les pédales à les catcher Et si tu veux repartir en wheeling ce qui est important c'est la vitesse Je me suis mis sur les vitesses du milieu, la même vitesse que tu utiliserais pour faire un wheeling Donc là t'es là, hop, un peu en arrière et tu repars en wheeling Et là, le haut, un peu en arrière, hop, là tu restes en arrière faut que tu gardes ton poids en arrière tu vois Quand tu sautes faut que tu te dises que ta roue avant faut pas qu'elle rebascule Donc faut vraiment garder ton poids en arrière Ça fait déjà deux techniques avec sa petite variante. Maintenant on va apprendre encore plus dur Maintenant que tu maîtrises celle là tu vas voir il y a un truc pas mal Et on va servir euh, d'une petite hauteur, un trottoir, un banc Tiens viens voir Troisième technique regardez Vous connaissez sûrement le ninja drop En gros on saute sur le côté Et là tu sautes tu viens récupérer ton vélo Là on va prendre un nouveau truc Ça va être le même départ que tout à l'heure Et là tu positionnes bien ta, ta pédale Et là en gros tu sautes et tu vois tu vas rater derrière l'obstacle Petite hauteur et après tu peux partir d'un mur de 2 mètres de haut comme ça en début de trail C'est la classe Donc comment ça se passe cette technique Il y a un truc qui est très important à savoir c'est le même départ que tout à l'heure Là tendu, pédale qui t'attend Seulement il va falloir cabrer plus son vélo Car mon vélo il est beaucoup plus cabré Comme ça quand je vais me jeter Tu veux ton vélo il va se baisser Et naturellement il va tomber C'est ce balancier là qui va te faire que tu vas tomber de l'obstacle Et là en gros tu le mets vraiment à ras ton vélo tu vois Là tu positionnes ta pédale Là hop ton vélo à ras Et hop tu sautes. Et après bah, on peut essayer un peu plus haut. Viens, on va essayer sur un mur plus haut là pour Rossland. Celui-là il est un peu plus haut. Hop. Donc là pareil. Le vélo bien raide et en gros hop tu sautes. Et là tu vois je suis atterri un peu sur la roue arrière. Ce qu'il faut c'est vraiment se jeter en avant. En fait vraiment tu sautes avec ton vélo quoi. Tu es là hop. Ça y a un petit truc à comprendre en gros vraiment euh, quand c'est que ta roue arrière va lâcher du mur pour sauter Après ce qui est plus cool c'est quand vraiment t'as une belle descente derrière où là tu peux vraiment dropper Là on arrive sur du plat donc euh, bon euh, tu t'écrases en bas Là il y a un peu d'herbe c'est un peu plus haut on peut essayer là voir ce que ça peut donner Tac Voilà c'est un peu mieux Ça descend légèrement Et hop Et là ça te fait un bon départ pour le trail Et on en est déjà à 4 techniques hein ça va vite On va en apprendre une nouvelle et servir de l'arbre pour tourner ça c'est un truc bien euh, typé bike life c'est très simple déjà il faut savoir faire le wheeling ça c'est la base je vais te l'apprendre rapidement j'ai fait un tuto il y a plein de tutos sur ma chaîne tu peux aller les voir là je vais t'expliquer très rapidement choisir la bonne vitesse l'idée c'est vraiment une impulsion de l'avant vers l'arrière garder ses bras bien tendus et après tu maîtrises le frein le pédalage pour être bon l'idée c'est de vraiment viser l'arbre tu vois point important si tu maîtrises moyen, c'est de lâcher la main gauche Parce que tu auras ton frein arrière à droite Donc c'est de toujours garder un doigt sur le frein Ça va te servir pendant que tu tournes Tu arrives là sur l'arbre Et ici en wheeling, tu vas poser ta main ici à peu près à la hauteur de ton épaule Tu vas t'en servir comme point de rotation Ici il faut vraiment être solide Et là, même si t'es trop loin, tu vas te tirer sur ton bras Et tu vas décaler comme ça de là il faut toujours continuer à pédaler Ou mettre des petits cartes pédales Toujours avoir la vitesse et garder Tu verras ta main il faut qu'elle soit bien rigide Ça qui va te servir de point de rotation Et après toujours regarder Si tu as envie de repartir sur un autre obstacle Anticipe parce que ton vélo il continue de tourner Donc il faut commencer à ralentir la rotation Et après bah, le but c'est de repartir Bien droit tu regardes un point Et tu peux aller sur un arbre Ou continuer ton wheeling comme ça bien stylé Donc regarde Hop. Ça marche sur les arbres, sur les poteaux, tu peux même le faire avec un pote, un pote qui t'attend qui comme ça, ferme, tu lui prends la main, tu tournes autour de lui ou tu t'accroches à son corps. Ou alors vraiment le gros défi si vous êtes deux chauds en wheeling, vous arrivez, vous croisez, vous tenez la main et vous le faites entre vous, ça c'est trop stylé. D'ailleurs si vous y arrivez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram comme ça, j'irai checker si vous arrivez bien les tutos que je suis en train de vous donner. Allez, on va passer à un truc là vraiment plus compliqué, on attaque le niveau. <musique> On va passer à des figures sur la roue arrière, on continue en wheeling, mais un petit peu plus chaud avec une figure que j'aime bien. D'ailleurs je vais vous challenger ce qui arrive c'est le pogo. Donc rester sur la roue arrière et faire le maximum de crank flip. Un crank flip c'est ça, fait un tour et tu réceptionnes. Pogo crank flip. Donc pareil, il faut se mettre en pogo. Je vous montre déjà une fois ce que ça donne. Pogo et crank flip. Hop hop. Bon, pour cette technique-là, je te conseille d'avoir un peu des protections, des genoux, un peu des tibias parce que si tu rates la pédale, ça peut faire mal. Alors les le pogo, ça il y a des tutos aussi mais tu te mets à peu près sur la même vitesse que le wheeling. La pédale comme ça, tu te mets en arrière, t'appuies fort et tu jettes ton corps. Ça, il faut déjà savoir le maîtriser. Ok, là tu maîtrises le pogo, donc là c'est bon, tu vas pouvoir le lancer. Ensuite, pour lancer ton crown flip, tu peux déjà t'entraîner sur le sol comme ça. Il faut vraiment gratter sa pédale, gratter et après la réceptionner. Si t'arrives pas à gratter la pédale, c'est souvent que ta pédale est trop basse et tu vois, là tu arrives pas. Monte ta pédale et là tu la tires en arrière. Donc là c'est important d'avoir des bonnes chaussures et des bonnes pédales. Si tu as des pédales en plastique ou euh, des mauvaises chaussures, des tatanes ou des trucs comme ça, ça va pas marcher. Et là quand tu es en pogo, normalement moi j'exagère légèrement ma technique, c'est que je mets 2-3 cliquets en plus. Et là c'est beaucoup plus simple de faire son crank clip. Tu clip Après tu peux te faire un défi, euh, le maximum de crank flip en pogo. Donc là tu es là, hop Hop, on va se tenter le maximum de crank crankflip Il faut sauter sur la roue arrière Faire un crank flip Et puis enchaîner un maximum On va voir combien Objectif 5 Ça sera mon défi Les mecs très chauds 5 crankflips à faire 1 2 Raté Bon il y en a qui vont me demander Ouais mais j'ai pas de suspension Tu vois la suspension à l'arrière C'est pire que tout Donc si t'as la possibilité tu la bloques Ou si t'en as pas c'est encore mieux hein, Franchement Je commence à faire chaud en plus Dans le nouveau k Ride Camo Petit placement les gars C'est sur mon shop hein on est reparti pour 5 crankflips 1, 2, 3, 4, 5, avec les cadeaux, 6, 7, 8, 9, oh j'étais presque sur le 10 C'était le pogo crankflip Bon il vous faut une technique plus dure je crois, un truc plus dur Je vais vous envoyer ma signature, celle là elle est très chaude à faire Je vous montre ça Technique là, les gars, elle est très chaude. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Le peut-être euh, one foot one hand can can. J'en sais rien. Marquez un nom dans les commentaires. Trouvez-moi un nom pour cette figure. J'ai aucune idée. Ça fait des années que je la fais. Je sais même pas comment ça s'appelle. Elle est très compliquée. Ça sert, mais il y a plein de facteurs à prendre en compte. Déjà, gérer le pogo, mets sur la roue arrière. Et alors, si comme moi vous avez le frein arrière à droite, bah vous êtes obligé forcément de le garder. De là, il faut rester roue arrière. prendre un peu les bras. Lâcher le pied arrière. Oh, J'arrive même pas à vous montrer tellement c'est. Il faut être souple. Faire passer le pied ici. Et du coup, si tu veux le sortir, bah t es obligé de lâcher ta main. Hop, tu réceptionnes, tu recatches ton pied et là il faut rester sur la roue arrière Je sais pas si t'as compris, ça fait beaucoup de facteurs à gérer C'est très compliqué cette technique, tes pieds gauche devant Parce que clairement bah, tu vas être bloqué, il va falloir lâcher le frein arrière Et là tu risques de te retourner et ça va être compliqué Si t'es pieds droits c'est possible, hein. donc euh, faut être assez souple, lâcher la main et reprendre Je vais réessayer encore une fois pour vous montrer Là, hop, voilà elle est chaude, je vous préviens, si vous avez jamais essayé, vous allez passer un bon moment. Moi je pense qu'on a rincé les tricks à faire sur la roue arrière, il y en aurait bien d'autres. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire. On va passer sur les escaliers. Ça, on a tous des escaliers à côté de chez soi. Et il y a plein de techniques à faire, à apprendre dans les escaliers. Alors viens voir. Là, le spot de rêve pour moi. Et pour tous les mecs qui aiment bien faire de l'urban freeride et les trucs comme ça. Quand t'as deux sets d'escaliers avec un plat au milieu, tu prends de l'élan, tu sautes. Et le but c'est de réceptionner sur la deuxième partie d'escalier là. Donc là, ça te fait un saut de déjà à 4 mètres, je pense, 4 mètres de long Il faut vraiment être très précis dans la réception pour poser les deux roues dans la réception. Du coup c'est ce qu'on va essayer Et tu peux essayer sur des plus petits escaliers hein, vous inquiétez pas Là c'est vous donner quelques idées aussi Du coup saut réception, allez on essaye ça C'est déjà engagé celui-là On rêvait quand même sacrément vite hein, et ça tape un peu les escaliers Je vais me le refaire une fois, peut-être qu'on peut changer d'angle pour bien voir mec, la jante, les gars, faites pas ça, la jante elle a reçu Oh je l'ai changé hier la jante, hier, regarde, regarde dans quel état elle est Ah ouais, non, ça, ça a vraiment pas aimé quoi Genre là, là ça me l'a arraché, putain, là aussi, là, là, là, ici Wouah Oh, voilà ça a carrément reçu là, regarde ça, ça, ça a arraché le rayon C'est la marque des escaliers genre là, là, là, là, là oh, Ah mais la roue elle, elle s'est fait déglinguer en trois sauts quoi Ah j'ai le démon Non. Je vous aurais montré une façon de sauter des escaliers C'était pas la bonne hein. Que vous dire, hein on va essayer de faire un truc un peu plus simple Ah hein. oh là là j'y ai pété une roue les gars Donc s'il vous plaît lâchez déjà un pouce bleu pour ma roue Peut-être que la Youtube monnaie pourra m'en acheter une nouvelle Quand même une idée pour terminer Un gros challenge que je vais me lancer Pas besoin de roue arrière ça va être de descendre le deuxième palier uniquement j'ai le droit que à la roue avant donc là il faut vraiment maîtriser son stoppie j'arrive là je dois faire toute la descente sur la roue avant et replaquer Premier essai, parfait. Je vais quand même vous donner des petits secrets si vous voulez le faire. Ce qui est important, tu vois, déjà tu t'entraînes sur une ou deux marques. Là, tu vas vraiment te servir, tu vois, de l'arrêt. Tu vas freiner sec sur cette arrêt, Et en gros, ça va te faire un balancier, tu vois, qui va t'aider à piquer. Après tu relâches le frein, tu vas chercher la deuxième arête. En gros, es là. Ça va te faire monter quand tu es un peu trop raide, mais il faut quand même euh, être assez haut. Hein. Tu lâches et tu fais la même chose sur la deuxième. Tu lâches, tu fais la même chose sur la troisième. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir son corps vraiment en avant. Je vais te le refaire, mais tu regarderas. J'ai vraiment tout mon poids sur la roue avant. Et voilà, bon c'est pas le plus simple, après vous pouvez vraiment adapter les escaliers, il y en a qui sont plus ou moins bien Le faire avec de l'élan c'est bien mais compliqué, le faire sans trop d'élan comme ça, comme nous vous ai dit, sauter de marche en marche, c'est un peu plus simple Donc déjà commencez avec un escalier, deux, trois et puis lancez-vous dans des, dans des challenges comme ça On va essayer un défi sans la roue arrière, je vais essayer de sauter sur la roue avant sans la roue arrière Venez voir, ça demande un peu de bricoler mais ça sera l'ultime défi les gars, je vous prépare un truc, le dernier défi vous allez voir, très très chaud, préparez-vous Bon les gars, je suis désolé, je suis obligé de vous le faire ce placement produit pour Bang, vous les connaissez forcément, la boisson énergétique, faut que je me rachète une roue arrière donc je suis obligé de vous le faire celui-là. Là, Là c'est un intérêt, donc Bang c'est une boisson sans sucre, sans calories, juste de l'énergie. Voilà pour le coup tu vois je l'avais déjà ouverte, j'en avais déjà bu, donc euh, calmez-vous avec le Bang, des fois trop d'énergie, tu casses tes roues. Donc euh, merci Bang euh, qui m'aidera à changer un peu de matos, ma roue arrière notamment, voilà. Bon on continue sur le dernier, j'ai préparé des outils, vous allez voir vous n'êtes pas prêts. C'est pas prêt là, j'ai ma roue qui est restée accrochée Bon vous avez compris le défi, faut que j'arrive à perdre ma roue arrière Elle se décroche de ma roue, et que j'arrive à faire toute cette descente là en stop. -play. Ça va être le dernier challenge yeah Allez faut que je reste Faut que je reste J'ai un tour sur la roue avant ah voilà très stylé La prochaine fois on essaiera de trouver une grande grande grande descente Ça pourrait être stylé de le faire encore plus longtemps On pourrait essayer mais il n'y a pas énormément de descente ici Je réfléchis On va se trouver ça attendez ça, ça vaut le coup je pense de trouver une plus grosse descente encore Bon les gars on est en train de chercher une nouvelle pente Beaucoup plus raide on va essayer de le faire sur une route Et euh, dans la poubelle il y a une télé qui est encore un peu près belle Pas tous les jours qu'on peut faire un bunny up par tuer une télé en état On va se faire ça Et au montage j'ai un défi pour le monteur Faut que tu arrives à m'intégrer une vidéo dans la télé Comme si elle était allumée ok Ça t'en défi au montage Bunny up télévision. Ah, ce que T'as mis quoi comme émission On verra <rire> On verra au montage Ok Bon, notre pente Allez viens on va trouver une dernière pente bien raide là pour notre montage Je crois qu'on a trouvé la bonne descente là Une bonne descente bien raide Du coup je vous montre le petit secret Comment j'ai réussi à faire cette technique Hop il faut que j'enlève l'axe au préalable Hop il faut pas que la roue soit attachée Et après ce qu'il faut c'est essayer de libérer la chaîne Là je peux bloquer le dérailleur ici Là je vais me libérer la chaîne au maximum pour pas que ça accroche Normalement ça devrait marcher Le truc à faire quand t'as pas la roue arrière C'est de freiner Parce que sinon t'as les plaquettes qui se rapprochent Et là t'es foutu Allez objectif Faut que j'arrive euh, Tu vois il y a une petite plaque d'égout là-bas Ça va faire 10-15 mètres de long Faire toute la descente sur la roue avant Si, cette fois-ci on est vraiment allé jusqu'au bout J'espère que cette vidéo vous a plu Que tous ces défis, ces tutos vous ont appris plein de choses Pensez à liker, un petit pouce bleu pour ma, ma roue arrière Qui est décédée dans cette vidéo Voilà, Ça fera plaisir, pense à t'abonner surtout Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao les gars